mon libre arbitre quoi je, je moi j'ai besoin d'être euh, de prendre mes décisions et de ne pas être utilisé quoi moi je pense toujours à une chose qui me depuis que j'ai été malade qui qui auquel je, qui revient souvent dans mes dans mes raisonnements dans mes façons de penser c'est le jour où je serai sur mon lit de mort comment je vais analyser ma vie qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer dans ma tête et qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir de plus euh, réjouissant enfin de que de se dire que tu as aidé quelqu'un c'est ça le but de la vie, c'est voir bon, une personne, après ça peut être 2, dix, cent, mille, euh, à ton niveau quoi. Mmh. Je me suis senti complètement euh, cobaye, utilisé par le monde médical, qui m'ont filé des, la, du poison, j'ai eu du poison qui a coulé dans mes veines pendant six mois. Pourquoi Et c'est le cas dans plein de cas, moi ça a été mon cas, c'est le cas de plein d'autres gens, je vois des témoignages tous les jours, enfin, souvent.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 Et euh, malheureusement, les gens vivent avec ça, donc ils ont l'impression que c'est la réalité. Mais... Déjà, je me suis rendu compte que, que je me marginalisais moi-même vis-à-vis de la société. Et euh, ça, ça a été dur un peu à l'époque, c'est que j'ai perdu beaucoup de gens. J'ai toujours été très social et je, je côtoyais beaucoup de gens. Mon, mon cercle, pas d'amis, mais de connaissances, c'est nettement restreint, en fait. C'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un réel souci, en fait. C'est que quand tu... Le... Enfin, le... Le... la société fait que les gens qui sortent un petit peu de ce moule sont marginalisés et sont vus comme des extraterrestres, comme des gens qu'il ne faut pas côtoyer, parce que les gens ont peur de sortir du lot, quoi. Après, je sais que c'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas... Tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est... Il y a beaucoup de choses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 et je me la suis fait refaire fermer début septembre avec 87 000 membres. Et depuis le 13 novembre, sur Facebook, il y a 35 000 pages qui se sont fait fermer par l'État. Donc euh, Facebook a reçu une directive, quand ils reçoivent une demande de l'État, ils ferment, ils discute discutent pas, et, et, puis, et, puis, et puis hop, c'est fini. Si la personne derrière la page pose des questions ou quoi, machin, on ignore. Ce que je conseille clairement aux gens qui vivent des, des problèmes de santé, que ce soit le cancer ou autre chose, c'est de se dire que c'est pas normal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 une, une pleine maîtrise, c'est l'alimentation. Il faut arrêter d'aller faire ses courses au supermarché, d'acheter des, des fruits et légumes bourrés de pesticides qui viennent d'Espagne ou qui ont fait la moitié de la, de la terre pour arriver là. Il faut, je sais pas, faut apprendre à vivre, il faut consommer local, il faut, faut, faut s'intéresser à ce qu'on mange en fait. Un exemple, hein, moi j'ai découvert les compléments alimentaires, la spiruline, euh, l'alimentation, comme on, on s'alimentait n'importe comment, etc. Euh, donc moi, déjà à mon propre niveau, j'ai changé là-dessus, j'ai évolué, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je continue d'évoluer et je vais toujours dans ce sens-là de d'avoir une, une meilleure alimentation, parce que l'alimentation c'est la base de la santé, c'est la base de la vie quoi. Tous les tous les mois, quasiment nos cellules se renouvellent, elles se renouvellent à partir de ce qu'on mange. Donc si on mange euh, si on mange de la merde, eh ben on est de la merde. <rire> c'est clair. Tomber malade, c'est une réelle opportunité de changer. C'est le déclic qui fait que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 Je rencontrais des gens, euh, je voyais qu'ils avaient une hygiène de vie qui était complètement pourrie. Donc euh, j'essaie de planter des petites graines. Et puis après, c'est des gens que. Un exemple, un gars que j'ai rencontré, il faisait 110 kg, euh, il mangeait au McDo 4 fois par semaine et euh, il buvait que des sodas, du coca. Des... Et puis il prenait des médicaments tout le temps parce qu'il était tout le temps malade, etc. Et puis on a passé une soirée entière à discuter pendant peut-être 3-4 heures euh, de plein de trucs. Et je le recroise six mois plus tard, le mec il avait fondu, il était comme ça, il, est, il avait complètement changé de, radicalement de mode de vie, etc. Et je me dis, c'est suite à une discussion qu'on a eue tous les deux, il y a six mois, le mec il a complètement changé sa vie. <musique> moi j'ai pas survécu au cancer, j'ai survécu à la chimio. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Ça peut choquer quelques personnes hein, que je dise que la chimio est un poison, mais voilà, moi, pour moi j'en suis arrivé à cette étape-là, de, de, de, à cette conclusion-là. <musique> Le cancer a besoin d'un de, de, de, de, environnement acide pour se développer. L'alimentation peut permettre de, déjà de ne pas avoir de cancer, mais surtout, il peut permettre de guérir du cancer. Et J'ai rencontré et j'ai vu des interviews de beaucoup de gens bah, qui ont guéri, alors que les médecins leur disaient qu'il leur restait quelques mois à vivre. Et ils sont pas passés par lourdes, hein. euh, ils ont juste changé ce qu'il y avait dans leur assiette. Il n'y aurait pas de cancer, si et ça, il y a plein de médecins qui, depuis les années 50 qui le, qui le, qui le disent, qui l'ont prouvé, qui, etc. Bien sûr, ce n'est pas lucratif d'empêcher de, de, de, les gens d'être malades parce qu'il faut que les gens soient malades pour gagner de l'argent. Ça, c'est l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas s'étonner qu'on qu en soit là. en Parfaite Santé, puis d'un coup on t'annonce ça. Euh, donc euh, voilà chimio toute la compète, tout, tout, tout, tout, tout. enfin 6 mois de six mois de chimio euh, tout ce qui va avec etc euh, les pertes des cheveux etc donc euh, bon. moi sur sur le moment je l'ai plutôt bien vécu enfin voilà, je, je me suis dit que ça allait se passer j'étais assez confiant ensuite après tu reviens un petit peu dans la vie normale sauf que bah, forcément t'es plus pareil quoi j'étais jeune en plus je suis content que ça me soit arrivé jeune mais euh non, je me suis dit, c'est pas ça que je veux de ma vie. Ça m'a initié, en fait, un mode de pensée complètement différent. Ben, je voyais les choses euh, toutes les choses différemment après ça. Et ben, petit à petit, en fait, je me suis reconstruit. J'ai, Évidemment, c'est pas possible de, de désapprendre tout ce qu'on a appris, mais petit à petit, j'ai désappris pour réapprendre les choses. Je faisais bêtement confiance à mon médecin parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, je pensais ne pas avoir le choix. Il m'expliquait qu'il me donnait un traitement qui, euh, qui allait me soigner, mais que je risquais de devoir me retrouver en chambre stérile parce que ça risquait de faire chuter mon système immunitaire. Et en fait, je m'étais toujours dit, mais c'est bizarre, parce que le système immunitaire, il sert à te soigner, il sert à te protéger à le, ton corps, à t'autodéfendre. Mais il te donne un traitement qui, qui, qui, qui, qui, qui te flingue ton système immunitaire. Je ne trouvais pas de logique à ça, en fait. Et bah j'ai suivi bêtement, et je l'ai fait, et aujourd'hui, s'ils étaient à refaire, je ne leur ferais pas. Mais bon, ça c'est... voilà. Euh... Et... et puis, c'est peut-être passé deux ans après, à la fin de tout ça, où je suis un peu revenu dans ma vie, etc. Et où le déclic s'est fait, où je me suis dit, mais... j'ai besoin de creuser ça, j'ai besoin de comprendre, en fait. Les gens s'intéressent, et tu te rends compte que la majorité des gens, en fait, même s'ils ne sont pas proactifs,